Bonjour à tous, nous sommes le 7 mars 2021. Euh, comme je vous avais promis, euh, faire une petite vidéo. je voudrais faire une petite vidéo aujourd'hui sur euh, le salaire de base universel. Euh, et euh, je voudrais tout simplement préciser que ce que je veux faire aujourd'hui, euh, tout simplement j'ai fouillé un peu sur. Euh, en cherchant la loi 273, euh, j'en avais parlé dans ma dernière vidéo. Euh, tout simplement, euh, je voudrais pas comme... Prendre partie d'un côté ou de l'autre, si c'est bien, si c'est mal. Euh, Peut-être euh, tirer des conclusions face à ce qui pourrait arriver avec ce fameux euh, salaire de base universel-là. Euh, aussi, euh, parler, euh, ben, ça concerne ça aussi, euh, le futur des, euh, des monnaies numériques. Et je parle ici pour le Canada, mais c'est un peu partout sur la planète. là On sait très, très bien qu'aux États-Unis, on a aussi le projet de créer de la crypto-monnaie, mais gouvernementale. On parle pas de crypto-monnaie privée indépendante comme excusez, le Bitcoin ou euh, l'Ethereum, peu importe. On parle vraiment de monnaie numérique gouvernementale et c'est très, très euh, précisé clairement sur le site de la Banque du Canada. Euh, mais dans un premier temps, ben, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est regarder, oui, la loi 273, un projet de loi là, qui a été euh, lu euh, en Chambre euh, euh, en, le 22 février 2021, par la députée, on va aller voir ça tout à l'heure, je ne me souviens pas de son nom, là. Euh, donc elle a lu ce projet de loi-là, qui, qui se trouverait, en fin du compte, pour résumer, là, le salaire de base universel, il y a des montants, il y a le site U, U, je l'ai ici, on va aller voir ça tout à l'heure, UBI e, Work, qui se trouve être, euh, ben, ça se trouve être la députée, là, euh, euh, son nom m'échappe, là, euh, euh, de toute façon, c'est la députée Julie... Euh, d'ouest euh, Warwick, si je la, la prononce bien, euh, qui a euh, fait cette, euh, déclarer, ben, cette lecture en chambre de, du projet de loi 273 et ça revient au printemps. Donc, euh, ce printemps, je n'ai pas encore la date. Euh, peut-être probablement sur le site, on, lorsqu'on va aller voir euh, ça tout à l'heure plus en détail, on va le voir, et les montants et tout ça. Euh, dans le fond, le projet de loi euh, C-273, euh, euh, c'est pas simplement vu, euh, ben, c'est sûr, la, la, la, la, la crise du coronavirus a peut-être enclenché un processus euh, pour faire en sorte que on voudrait verser un... un un salaire de base qui pourrait être euh, à, à tout le monde, à tous les citoyens. Euh, aux États-Unis, je ne sais pas si ça va arriver, mais ça se parle. Au Canada, ça se parle vraiment, vraiment, vraiment. Et euh, c'est quelque chose qui est presque acquis, parce qu'il une grande proportion euh, des Canadiens qui souhaiteraient ça. Euh, un salaire de base universel qui pourrait de 500 à 2000 dollars selon euh, ce que j'ai vu, selon euh, vos revenus. Et... Euh, comme je répète, j'en avais parlé dans la dernière vidéo, moi, c'est pas la question de savoir si moi, je suis pour ou contre. Euh, j'en discute avec des personnes qui me disent qu'ils sont contre parce que c'est du communisme. On va aller voler aux riches et donner aux plus pauvres. Euh, ben, c'est une répartition plus, plus euh, équitable, là, dans le fond. Euh, Là-dessus, euh, je veux vous parler du Canada. Je ne parlerai pas de, de, de, de l'Europe, euh, même s'il y a des pays en Europe qu'on on commence à en parler sérieusement. Euh, je vais vous parler du Canada parce que je suis un Canadien, citoyen canadien. Euh, ici au Canada, dans le fond, déjà, on a des, des, des programmes qui sont euh, euh, vraiment, euh, on, on pourrait dire, euh, qui font partie d'un revenu uni universel euh, de, de base. Là, euh, <rire> Je vais vous parler, euh, par exemple, mettons, je suis un, moi je suis un Québécois, je reste au, dans la province de Québec, francophone, et euh, ici on se trouve avoir des allocations familiales et des allocations familiales vraiment généreuses. Là. Si on compare à, avec d'autres pays, euh, on a un palier qui est euh, euh, provincial et euh, l'autre palier qui est fédéral. Et je pense qu'avec, écoutez, je pense, c'est après des discussions, j'ai pas fait la vérification, mais c'est pas mal ça là je peux me tromper euh, de quelques milliers de dollars mais quelle une famille de un homme et une femme qui ont trois enfants ça barre bon, aujourd'hui donc bon, on va dire pour l'exemple un homme et une femme avec trois enfants je crois que le, le, le le, le, le les allocations totales là, euh, se trouve à être 22 000 par année. Donc, euh, c'est quand même euh, assez généreux, 22 000 23 000 Je ne peux pas donner le montant exact, je n'ai pas fait le calcul, euh, mais euh, c'est quand même assez généreux. Je sais qu'un enfant, c'est 8 000 par année, 8 000 dans ces coins là euh, deux, ça doit être, euh, je sais pas, là, 15 000 peut-être, je sais pas, je dis des chiffres comme ça, mais euh, trois enfants, c'est 22 000, et euh, un enfant, c'est euh, 8 000 par année, euh, parce que mon fils a eu une petite fille, et c'est ça, qui ont, c'est 8 000, je ne sais pas les... Alors, à, à la scène près, là, mais c'est ça, c'est 8 000 par année pour un enfant, trois, c'est 22 000 par année, parce que pour avoir discuté avec euh, un ami qui a trois enfants, ben c'est ça, des jeunes enfants, 22 000. Donc c'est assez généreux euh, au niveau du Canada et euh, plusieurs le disent et je rappelle les célèbres, la célèbre, les célèbres paroles de Jean Chrétien qui avait dit que le Canada est le plus beau pays au monde, le, le plus meilleur pays au monde, je pense qu'il avait employé comme terme, le plus meilleur pays au monde. <rire> Donc euh, oui, euh, Canada ici, on a déjà des, des, euh, des facilités. Et euh, lorsque la, la, la crise du coronavirus a diminué, a commencé, excusez, et qu'on a été obligé de fermer tout, ben encore euh, c'est presque tout fermé. Là, ça commence à ouvrir euh, d'une manière euh, partielle et c'est même pas complet parce que la semaine prochaine au Québec, euh, dans certaines zones, en tout cas ici, à tout rivière les restaurants commencent à ouvrir, mais c'est vraiment, écoutez. Euh, euh, même les commerçants eux-mêmes vont ouvrir partiellement parce qu'ils savent pas à quoi s'attendre. Euh, L'économie a été détruite complètement. Donc, euh, euh, même certains restaurants, genre, ben mon fils sandwicherie. Là. Ils ouvre seulement partiellement parce qu'ils vont voir si les clients sont là, tout ça. Donc, euh, euh, il y a plusieurs restaurants c'est la même démarche qu'ils vont faire parce que, et avec la crainte que le gouvernement remette encore des... Euh, des euh, on va dire des vautons dans les roues euh, pour le futur. Donc, euh, il y a une crainte qui s'est installée. Euh, donc, euh, euh, avec la PCU, qu'est-ce qui est arrivé lorsque la, la PCU est arrivée? Euh, il y a certains députés euh, même euh, conservateurs euh, qui avaient, euh, au, au Canada, hein, euh, certains députés canadiens, euh, qui avaient suggéré, euh, même certains économistes aussi, de donner la PCU à tous les citoyens. À tout, euh, veut dire, euh, peu importe ce qu'on fait par année, et euh, le... le, le, le, le on donnait la, mettons, c'était la proposition qui avait été faite, Là, on a choisi de pas faire ça, mais ce qu'on faisait tout simplement, c'est qu'on reprenait les personnes, mettons, qui gagnaient 100 000 par année, étaient repris à la fin euh, avec l'impôt. Si euh, les personnes gagnaient trop, ben il y avait euh, à payer de l'impôt là-dessus ou pas avoir du tout le montant. C'est comme ça qui était le, le, le, le balancier et c'est comme ça aussi pour le futur euh, euh, que le salaire de base universel serait versé. Dans le fond, si quelqu'un fait un très, très petit salaire ou euh, euh, va avoir le maximum, un maximum qui serait, je pense, de 2000$ pièces piastres, dollars par mois, et plus qu'on en fait, bien, plus que le, si le, le revenu est mis sur notre impôt. Par exemple, quelqu'un qui fait 30 mille dollars par année, qui n'est pas considéré du tout comme un grand gros revenu, mais qui est un petit revenu, bien, pourrait avoir probablement euh, la PCU au complet qui lui donnerait un complément euh, de, de revenus, à la PC, à pas la PCU on parle, même si la PCU n'a pas été pour tout le monde, on voulait proposer ça, mais là je parle du salaire de base universel qui pourrait être versé à tout le monde, et... Là, je fais pas un jugement moral si c'est bien, si c'est mal. Euh, Peut-être que je pense qu'on pourrait créer beaucoup, beaucoup d'inflation. Mais on va revenir là-dessus. Euh, ça va être pour terminer. Mais là, on va regarder tout simplement le projet de loi, mais d'une manière assez rapide. Là. Je veux pas. J'ai lu euh, le projet de loi, en gros, ce que ça dit. Euh, et il y a le site aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'on va aller euh, U UBI, qu'on... UBI Work, là, qui se trouve être un site qui parle amplement de, de ça. Euh, donc, le projet de loi de, de 273, c'est un projet de loi tout simplement. Le texte prévoit l'obligation pour le ministre des Finances d'établir une stratégie nationale visant à évaluer des modèles de mise en œuvre d'un programme de revenus de base euh, garantie dans le cadre de la stratégie du Canada en matière d'innovation et de la croissance économique. Il prévoit aussi l'obligation de faire rapport euh, un rapport euh, relativement à cette stratégie. Donc, c'est un projet de loi qui a été en première lecture le 22 février 2021. Euh, bon, là, on se trouve à, attendu que tous les Canadiens ont droit de voir leurs besoins essentiels satisfaits, de participer pleinement à la société, de vivre dans la dignité, bla bla bla. bla. Euh, c'est tout un peu les, euh, euh, les le prix bulle de ça. Ben on, euh, euh, entendu que chaque citoyen canadien a le droit de vivre euh, une vie euh plein et épanouie, en tout cas tout le tralala, là. je ne veux pas euh, méprivé, mépriser ce qu'ils disent, parce que dans le fond aussi, euh, <rire> là on parle de ça là, pour enlever les personnes de la pauvreté qu'on dit, c'est sûr que c'est comme euh, le forum de Davos, euh, le grand reset, c'est des belles paroles, tout ça, je ne veux pas embarquer là-dedans, là. on pourrait embarquer là-dedans, parce que ça fait partie aussi de la grande stratégie là, du... Euh, ben, World Economic Forum, parce que je vous rappelle que Christian Freeland a participé virtuellement au dernier forum de Davos euh, en faisant un discours et euh, Chrissia Freeland, elle-même qui a dit qu'il y avait beaucoup d'argent qui s'en venait au printemps, est une, euh, vraiment une, avec euh, Justin Trudeau, euh, euh, des personnes qui veulent vraiment mettre en place ce fameux revenu universel pour tous les citoyens. On, on s'occupe pas de la dépense, on ouvre les valves, il n'y a pas de problème. Donc, euh, c'est ça. Le, le contenu, euh, un projet pilote dans plusieurs provinces afin de mettre à l'essai divers modèles de mise en œuvre du programme de revenus de base garantie. Et ce que j'ai lu là-dedans, ça serait pour toutes les provinces du Canada, tous les citoyens canadiens. On est 37, 38 millions, 38 millions, je crois. Donc, euh, tous les citoyens auraient droit à un revenu de base universel. Euh, bon, publication, rapport du Parlement, bon, ce sont ben, De toute façon, là, je vous, euh, je vous mettrai le, le lien. Bon, ou tout simplement, vous pouvez faire la, la, la, la, la, la recherche euh, projet de loi C-273, vous allez avoir toutes les informations. Ah bon, c'est encore euh, le site du Parlement, ça c'était... Oui, le site du Parlement, où on parle de ça, euh, parrainé par Julie euh, euh, Doiseau-Rick, euh, la première lecture euh, qui est arrivée, comme je vous ai dit, le 22 février 2021, donc, euh, progrès, ça a failli commencer, là, mais quand même, il euh, y a un, un mouvement qui s'en va euh, à ce niveau-là. Euh, OK, ça. Bon, on va aller voir le vif, de, euh, vif du sujet. Euh... Euh, ouais, peut-être qu'on ira tout à l'heure au niveau de la Banque du Canada parce que euh, au niveau de la Banque du Canada ce que je voulais vous faire ressortir on fait on parle du revenu de base universel et parallèlement, bon, peut-être qu'on va y aller tout de suite on parle euh, de la monnaie numérique et euh, j'ai lu euh, euh, bon un peu, je suis allé fouiner un peu sur le site de, de la Banque du Canada et euh, on parle de la monnaie numérique et on dit euh, clairement oh j'avais souligné mes choses je ne les vois plus malheureusement euh, peu importe. Euh, ben, je vais vous dire de mémoire, là, ce qu'il disait, tout simplement, on parle de monnaie numérique, mais comme je vous ai dit, souvent, on ne parle vraiment pas de monnaie... Euh euh, privé ou de, qui pourrait être au privé ou de Bitcoin, ou de, de, on parle de crypto de devise, mais qui serait vraiment euh, euh, émis par le gouvernement du Canada. C'est la même chose au niveau des États-Unis, c'est la même chose en, en Europe, un peu partout. Euh, les crypto devises sont privées et c'est sûr que c'est comme un, pied, un peu un d'honneur au système, euh, les crypto devises, mais ici, si on émet des crypto devises et Probablement, ça pourrait être, justement, on a parlé de ça aux États-Unis, un dépôt qui pourrait être fait euh, euh, dans les comptes bancaires, mais de manière euh, numérique, tout simplement, euh, aux citoyens euh, canadiens et canadiennes. Et comme je vous dis, euh, on ira tirer des conclusions à la fin. Là. Donc, euh, UBI Work, projet de loi 273, euh, euh, février, par la, la, la députée Julie, euh, son nom, là, je ne le prononcerai pas pour pas me tromper, là. Bon, euh, la première lecture est arrivée. Euh, bon, c'est la première étape pour le gouvernement canadien afin de créer un revenu de base nationale en répondant à des questions importantes sur la meilleure façon de mettre en place, de, de l'appliquer partout au Canada. Euh, là, on dit à quoi ça servirait. Bien, tout simplement, on dit que ça créerait moins d'inégalités. Euh, déjà au Canada, on est euh, pas mal socialiste là. Euh, faut le dire, là, euh, beaucoup de répartition de richesses. Euh, euh, donc euh, pour lire le texte complet, ici on a le, le, le lien. Là. Ça, je vais le mettre par contre euh, sur euh, mon, mon sur la vidéo, au bas de la vidéo là. Euh, il faut dire que le Canada va probablement être une terre euh, euh, d'essai euh, pour appliquer les plans de, bah, du grand, on parle du grand reset, on parle de. Forum économique de Davos, parce que, comme je vous ai déjà dit, on est un très, très grand territoire, euh, un peu dispersé un peu partout sur ce territoire-là, avec pas beaucoup d'habitants compte tenu du grand territoire. On est 30, 38 millions d'habitants, je crois. Là. Donc, euh, c'est vraiment euh, euh, la terre qui va accueillir probablement euh, les premières monnaies numériques et le revenu de base universel. Euh, bon, on... Bon, ça, ça se trouve être un peu l'échéancier du projet. là euh, On le voit clairement. La première lecture, 22 février. Deuxième lecture au printemps. Euh, au printemps donc euh, là euh, ça s'approche de tout ce que Christian Freeland avait dit dans son discours vous pouvez euh, le trouver sur internet ou aller dans mes, mes, mes vidéos d'avant je l'ai mis en intégrale, son discours qui a été fait euh, cet automne euh, au niveau euh, ben, de tout ça de, euh, de la crise du coronavirus de euh, l'hiver va être sombre mais qu'au printemps tout rejaillit et euh, la lecture, la deuxième lecture va être faite aussi au printemps elle-même a promis beaucoup d'argent encore dans le système euh, probablement Probablement beaucoup d'argent au niveau euh, euh, amélioration encore des bâtiments éco-énergétiques. Euh, euh, il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui s'en vient euh, au printemps. Donc, euh, printemps, on a la deuxième lecture. Là, ensuite, euh, le comité. Euh, ça, vous irez vous-même. Un projet de loi est envoyé au comité, il peut être visé modifié à l'aide des témoignages de, de d'experts. Là, je vous, dans le fond, je découvre rien de plus que ce que vous pourriez voir. Vous pouvez aller voir vous-même projet, euh, renvoie le projet de loi, blabla. Troisième lecture, ça passe au Sénat et la sanction royale, c'est la dernière étape, euh, signe de projet de loi. Et euh, bonjour la visite, on est rendu à un revenu de base universel. Et sur le site, euh, on parle de ça, Ben, c'est Julie euh, Duero-Witch, euh, traduction, euh, le 23 février, ça, ça a été un article qui vient du 23 février, on va aller voir, euh, c'est la presse... Euh Bon, on ce, ça. se trouve être l'article sur euh, le, le, ce qui est arrivé là, euh, le 22 février, projet de loi qui a été euh, lu en première lecture. Euh, bon, on revient euh, ici. Le, le Post avait aussi publié euh, euh, ça, ce projet de loi-là, euh, libéral, euh, déclare que certains ministres sont très favorables au, au revenus euh, de base universel. Donc, euh, ça c'est été euh, publié le 25 février. 2021, ça fait vraiment pas longtemps, un député libéral déclare que certains ministres du cabinet sont très favorables. Donc, euh, euh, le message est clairement envoyé dans un journal très connu, la Fenton Post. Donc, euh, là, on parle un peu, justement, sur le site, vous irez faire vos recherches à indiquer qu'il n'était pas euh, ah, euh, qui, qui n'était pas encore pressé de se trouver une de base. On doit dévoiler les détails du nouveau programme national. Donc, euh, on dit que le premier ministre n'est pas pressé. Probablement, ce qu'ils vont voir, c'est ce qui va arriver dans le futur. Mais euh, regardez quand même, euh, ça, je n'ai pas lu tout l'article. Donc, euh, c'est ça, ça, le projet de loi est, est, est en branle. Là. Euh, euh, donc, on va voir ce qui va arriver. Il euh, y a les montants aussi que je voulais voir... Euh, euh, on parle de 500 à 2000 dollars par mois. Là, euh, euh, bon, ça, ça se trouve être euh, elle qui parle, hein, je crois, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, bon, ça, ça explique un peu tout ça. On peut même, on peut même si on est d'accord avec le revenu, revenu de base universel, on peut aller signer la pétition. Euh, du projet de loi, c'est 273. Si vous voulez avoir du cash gratuitement, euh, vous pouvez aller signer. Donc, euh, si vous voulez, dans le futur, avoir un petit revenu de base universelle, allez signer ça et ça va aider à faire en sorte que vous ayez un peu plus de cash. Oh, et c'est pas des, des plaisanteries, c'est vrai, c'est là. Donc, euh, vous pouvez aller le faire. Là. De toute façon, pour finir avec ça, là, quand on va finir des le de site sites, là. Je vais vous dire ce que je pense de tout ça, là. Euh, de toute façon, ça n'influencera rien Ce que le, mes opinions, là. Euh, peut faire croire C'est ça qu'on dit, que le revenu de base peut faire croître l'économie. Ici, on a tous les détails, euh, euh, bon, c'est des deux pieux, là, 80 milliards de dollars par an, euh, 600 000 emplois créés, revenu de base peut être bon pour les affaires. On explique tout ça. C'est quand même intéressant. J'ai épluché ça. C'est très, très intéressant. On n'a pas le temps d'aller voir euh, euh, bon, ils disent euh, tout en mettant fin à la pauvreté et un élargissement de la classe moyenne. Euh, bon, signé pour la pétition encore une fois. Donc, euh, c'est ça. C'est euh, un peu ça et je vous invite à aller fouiller ça. On n'a pas le temps d'aller voir ça. Euh, je vais vous dire maintenant ce que je pense de tout ça. Euh, écoutez de de un là, euh, peu importe ce que je pense moi de tout ça euh, ça changera à rien à la réalité euh, tout ça ce, ce ce ce revenu de base universel qu'on parle au Canada qui est quand même euh, sérieux là, euh, ça se ça s'insère dans le grand planning du ben, World Economic Forum, euh, euh, le grand reset, tout ça. Euh, et une des raisons pour laquelle euh, c'est arrivé, vous savez très très bien, c'est les dépenses de, les dettes énormes des banques centrales et on a pas vraiment de solution autre que celle de gonfler encore euh, euh, les dettes pour faire en sorte que euh, l'économie fonctionne tout simplement, l'économie de base fonctionne. Ben euh, les gouvernements plutôt, là, euh, parce que l'économie réelle en ce moment est morte, là, mais que les, les, les gouvernements puissent fonctionner, euh, payer les salaires des fonctionnaires, euh, euh, payer tout ce que, qui, qui fait en sorte que le gouvernement puisse fonctionner. Euh, donc, euh, le revenu de base universel s'en va tout simplement dans cette même philosophie-là, encore mettre plus d'argent dans le système. Moi, ce que je crois, tout simplement, là, écoutez, je, je, c'est pas dur à... Si vous gagnez euh, 30 000 par, par année, vous êtes euh, pas un gros salarié, vous gagnez euh, 30, 35 000 par année et euh, on vous remet euh, sur votre 35 000 20 000 du jour au lendemain. Euh, « Qu'est-ce que vous pensez que euh, ça va faire? » Et plus que ça, j'ai vu que certaines, euh, en tout cas, certains commentaires, euh, pas des commentaires euh, de, de personnes, euh, des individus, euh, certains commentaires, je pense, de députés qui, de, qui disaient qu'on devrait même obliger, euh, je ne sais pas, créer des mécanismes pour faire en sorte euh, que ce 20 000 supplémentaires-là soit injecté dans l'économie directement via vos ajouts. Donc, euh, si, mettons, on vous donne... un un revenu de base universel et on vous oblige, d'une certaine manière que vous pouvez pas acheter des actions, vous pouvez pas investir cet argent-là, on vous oblige de l'insérer dans l'économie. Ce qui va arriver tout simplement, vous avez 20 000 de plus dans vos poches du jour au lendemain, euh, vous n'êtes vous pas un gros salarié, 35 000 par année et vous avez 20 000 qu'on vous oblige à dépenser. Qu'est-ce que vous allez faire tout simplement? C'est le dépenser euh, euh, vous regarderez pas la dépense. Vous allez peut-être réfléchir et dire, « Ah, ben dans le fond, je vais regarder mon, mon, mon argent que je gagne là, à, via un travail, un salaire. Et je vais, euh, euh, par exemple, l'épicerie, tout ça, je vais mettre ça avec ça. Et le reste, je vais économiser. » Vous pourriez prendre cette stratégie-là, si vous avez peur de l'avenir, comme plusieurs retraités. Ou vous pourriez dire... <rire> <rire> On y va dans la dépense, mais ce que ça va créer, tout simplement, moi, je ne vois pas d'autre chose, c'est de l'inflation. Parce que dans le fond, vous allez avoir une masse de monnaie qui va arriver dans le système. Oui, l'économie va rouler, mais par contre, l'inflation, euh, ça peut être causé par bas on brise la chaîne d'approvisionnement ce qui est arrivé avec la crise du coronavirus en ce moment, savez-vous quel est le travail qui est le plus demandé j'ai regardé ça en, sur Emploi Québec, sur Indeed c'est des livreurs, livreurs de toutes sortes à cause d'Amazon, à cause du confinement livreurs, c'est effrayant ils demandent ça, il et très très bien payé. Là. Ben, en tout cas, très bien, je ne sais pas là, une fois que toutes les dépenses sont faites parce que qu'il faut que vous ayez votre propre véhicule mais ben, en tout cas, les salaires ont l'air intéressants, intéressants. Euh, donc, euh, c'est la raison pour laquelle euh, vous allez avoir en encore besoin de plus de livreurs. Et si vous n'avez pas assez de livreurs pour ça, ça brise encore la chaîne d'approvisionnement. Donc, euh, ce qui va arriver tout simplement, c'est euh, augmentation des prix. Et un autre facteur psychologique qui va faire en sorte que les prix vont augmenter, Ah, les citoyens, on le sait très bien, par exemple, un restaurant, il va dire ah, « ben, la, la, la viande coûte plus cher, mais je vais monter le monde en plus d'argent. » C'est ça le système capitaliste. La base du système capitaliste, on fonctionne avec l'offre et la demande. Donc, on sait qu'il va y avoir plus ben, de demandes aussi. Les, les personnes sont plus riches, donc euh, on va peser un petit peu plus sur la facture. Euh, ça se fera pas avec une coalition, là, euh, peu importe de restaurateurs, de services, mais... Vous allez voir, c'est ça qui va arriver. Euh, bon, euh, l'inflation, c'est officiel, que ça va augmenter, les prix vont augmenter. Euh, est-ce que c'est une, peut-être, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose euh, Je ne le sais pas. Je ne vais pas tirer de. Euh, moi, je me dis, si on me donne euh, 20 000, 30 000 dollars, bah. Ben, pas dans mon cas, là, mais mettons 10 dollars par année de plus euh, euh, je vais le prendre. Je vais le prendre. Euh, J'ai n'ai pas le droit de l'investir par, par contre. Pas de problème. On, on va prendre ça, on va changer no, notre manière de compter, puis on, on va utiliser ça. Le 10 000$ il a pas. ou 15 000$, il n'y a pas de problème pour le dépenser. C'est sûr qu'on va trouver des, euh, <rire> des débouchés euh, pour dépenser ça. Euh, donc, c'est ça. Euh, c'est ça. Donc, ce que je pourrais tirer comme conclusion de tout ça, c'est du sérieux là, quand même. c'est pas dire que ça arrivera pas. Là. Mais si c'est... Euh, euh, c'est euh, Ça arrive, le revenu de base universel. Euh, donc, euh, les personnes qui gagnent vraiment pas beaucoup vont en bénéficier. Euh, plus qu'on gagne euh, beaucoup d'argent par année, moins qu'on en bénéficie. Il vient un temps qu'on en bénéficie plus du tout. Au-dessus de 100 000, on en bénéficie plus. Donc, euh, c'est vraiment des euh, personnes vont me dire, avec raison, c'est du communiste. Ben, socialisme, on est quand même dans une société euh, pas mal socialiste ici. Euh, je parle au niveau monétaire, là, euh, au niveau du Canada, et je pense que l'avenir, malheureusement, va s'en aller encore plus là-dedans. Et je le vois. Et c'est pas une question d'être pour ou contre, là. je vous dis euh, ce qu'il en est. Euh, donc, euh, moi, ce que je vous conseillerais, tout simplement... Tout ce que vous pouvez euh, prendre, ouais, avec euh, la leçon qu'on vient d'avoir avec euh, toute cette crise du coronavirus qui est pas terminée, mais qui, on voit qu'il y a beaucoup de, de, de cas, là, ça commence à descendre, l'économie ouvre, euh, ça commence à ouvrir un peu partout. plusieurs Je pense c'est 17 États aux États-Unis qui ont décidé c'est fini, euh, donc euh, leurs économies sont ouvertes à... 100 avec quelques mesures. Le Texas, c'est 100 La Louisiane, la Floride qui n'a pas fermé. Euh, donc, il commence à avoir beaucoup de pression de réouverture de l'économie. Il y a beaucoup d'argent de... Dans la masse monétaire M1, l'argent ne vire plus. Donc, beaucoup d'argent qui ne demande qu'à être dépensé. On pourrait connaître vraiment un grand, grand boom. On va voir tout ça. Et on a beaucoup d'inégalités des, des richesses et cette, ce qui est arrivé avec la crise du corona depuis un an, l'inégalité des richesses a été amplifiée d'une manière scandaleuse. Donc, c'est ça, on en est rendu là. On va voir ce qui va arriver, mais euh, de toute façon euh, peu importe ce qui arrive, ce que je vous dis, euh, profitez de manière légale tout le temps, là, toujours, là, mais profitez de tout ce que vous pouvez avoir c'est ça, et, et d'être intelligent dans ce que vous allez faire avec ça, avec euh, quest ce qui va arriver, euh, vraiment euh, pensez à votre famille tout le temps, toujours pensez à votre famille, vos proches, vos amis euh, euh, c'est ça qui est important et être toujours euh, euh, en alerte au niveau de l'économie, parce que si vous n'êtes pas euh, <rire> euh, euh, soucieux de l'économie, de ce qui arrive euh, un peu partout euh, au niveau de nos gouvernements, que ce soit municipal, provincial, fédéral, euh, au niveau mondial même, euh, vous allez vous faire avoir. Donc, euh, il faut être prudent, il faut regarder ce qui se passe, euh, se tenir tout le temps toujours au courant de l'économie parce que euh, ça vous concerne plus que vous pensez euh, euh, et il faut vraiment s'impliquer. Si vous voulez aller signer la petite pétition. Euh, si vous voulez avoir du cash gratuitement, ben, faites ce que vous voulez. Ça me regarde pas, mais vous pouvez aller signer la petite pétition vous faites ce que vous voulez. Mais euh, une fois que, parce que ça va arriver, je suis presque sûr, euh, lorsque ça va arriver, soyez prêts. Donc, euh, on continue euh, euh, les vidéos pour euh, s'informer encore et on se revoit très, très bientôt. Merci.